Salut tout le monde, j'espère déjà que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël Mais là c'est pas fini les gars Il y a la fête de jour de l'an tu vois Ton foie il commence tout juste à cicatriser Que déjà il va falloir réattaquer les hostilités les gars Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'UFL Et les gars, ils sont quand même forts chez UFL Et Il y a quelques semaines, ils nous annonçaient le reveal du gameplay au mois de novembre Ils nous annonçaient qu'au mois de janvier, ils nous montreraient enfin le gameplay Et hier, 27 décembre ils nous ont montré cette vidéo que je viens de vous faire voir en nous disant que la date serait donc le 27 janvier avec un live c'est à dire qu'on va avoir un vrai live commenté j'espère avec plein de gameplay montré j'espère aussi je sais pas pour vous les gars mais moi j'ai vraiment hâte d'être au 27 enfin de savoir si ça va être un bon jeu ou en tout cas si on peut s'attendre à un bon jeu ou bah si voilà c'était finalement qu'une belle promesse et si ces images de gameplay bah elles nous déçoivent bah voilà au moins ce sera fini, on aura fini de rêver et on sera bah, sur autre chose. Hein. Bien sûr, on attendra pourquoi pas un hein, e-football au printemps qui pourra enfin renaître de ses cendres. Hein, les cendres euh, sont presque dans l'aspirateur. Mais c'est pas tout, chers amis, puisque le grand maître Hidekun, hein, mon ami, a vu sur Twitter qu'il y a une certaine personne qui est un petit peu connue, bah, qui a tout simplement mis le petit émoticône, les deux petits yeux comme ça. Cristiano Ronaldo, les gars. Alors, je vais pas vous l'apprendre, les gars, vous le savez comme moi, mais des mecs comme ça, quand ils like un post ou encore pire, quand ils le commentent, c'est jamais pour rien. Sûr et certain que Cristiano est sur UFL. Mais comment Comment va être Cristiano sur UFL Est-ce que ça va être un autre joueur ambassadeur comme Bobby Firmino ou Zichenko Ça, franchement, ce serait énorme. Imaginez quand même, Cristiano Ronaldo, on parle d'un des tout meilleurs joueurs l'histoire du football ce serait complètement fou ou euh, si je sais pas peut-être qu'il a investi dans le jeu, c'est possible aussi. Il y a juste une petite question qu'on peut se poser c'est que Cristiano Ronaldo, bah, il a été recruté par Manchester United. Manchester United qui est partenaire de eFootball. Sauf que les droits du club ne font pas les droits du joueur, c'est-à-dire que regardez, il y a un très bon exemple, le PSG partenaire FIFA, alors que Messi et Neymar, eux, ils sont partenaires e-football. Et bien, en fait, on peut tout à fait avoir la même chose, c'est-à-dire Manchester United, partenaire e-football, Cristiano Ronaldo, partenaire UFL. Mais encore une fois, hein, si c'est vraiment le cas, et il y a 99% de chances que ça se passe, il n'y a aucune raison qu'ils commentent un post comme ça sans une arrière-pensée. Vous voyez, ils arrivent même à trouver les futurs clubs des joueurs suivant leurs abonnements Instagram, des trucs comme ça. Mais ça va être complètement fou, les gars. Ça va être complètement fou. Ça veut dire que la UFL, il passe d'une dimension petit challenger, on va dire, à euh, bah, sérieux concurrent. D'aller chercher un Cristiano Ronaldo, c'est pas n'importe quoi et c'est surtout énormément d'argent, encore une fois. Alors les gars, à la base, cette vidéo, elle devait se terminer à peu près comme ça. Euh, je finissais par une petite conclusion et mon avis. Sauf que, bah, avant que je mette la vidéo en ligne, hier soir est apparu sur Twitter, une nouvelle annonce du FL. Et une nouvelle annonce qui est franchement énorme. Par contre, petit bémol, c'est la première fois où une annonce du FL me met un petit frisson, tu vois, dans le dos. C'est-à-dire que j'ai vu ça, j'ai fait, ah, ah, pour une fois, je ne suis pas du tout hypé. Je vous montre ça tout de suite et on en parle. Cette annonce voilà vous l'avez vu lukaku devient ambassadeur ufl alors l'annonce elle est incroyable parce que zichenko c'est bien bobby firmino c'est très bien lukaku c'est énorme si en plus on a cristiano ronaldo tu vois c'est encore bah, une ascension incroyable mais là lukaku on est quand même sur le top des attaquants mondiaux. l'année dernière champion d'italie bon même si cette année il est un peu plus en difficulté ça reste un attaquant exceptionnel leader de l'attaque belge une des meilleures équipes au monde bon bref Lukaku, on est tous d'accord pour dire que c'est énorme. Sauf que là, le trailer, vous l'avez forcément remarqué, au niveau graphisme, bah c'est dégueulasse, voilà, c'est dégueulasse, on va pas se mentir les gars. Vous me connaissez, je suis le premier à défoncer tous les jeux de foot quand il y a un problème. Quand c'est bien, je le dis, voilà, bah UFL, il va pas déroger à la règle. Quand c'est pas bien, je serai le premier à le dire. Et là, les gars, je vous le dis, UFL, hein. droit dans les yeux, Lukaku, il est éclaté au sol. C'est moche, on dirait un espèce de dessin animé mal fait. Euh, par rapport à PES, eFootball ou FIFA, on est à des années-lumière au niveau graphique. Donc ça c'est le côté négatif. D'ailleurs, je vais vous faire voir juste après bah, que le communicateur manager il a réagi à ça parce que forcément sur twitter bah dans les commentaires ils se sont fait démonter et c'est normal bon il y a quand même du positif le positif c'est l'animation de lukaku quand il tire vous voyez je trouve que bah voilà je trouve que c'est super bien fait et si le jeu ressemble à ça ça quand même ça sent pas mauvais on va pas se mentir les gars si le jeu ressemble à cette animation pour l'instant moi ça ça me va vous voyez que je sais pas je trouve que c'est bien fait je trouve que c'est réaliste je trouve je que au niveau de la vitesse c'est bien etc bon ça c'est bien revenons-en au visage de lukaku comme je vous l'ai dit bah Le community manager il a réagi et il a dit ça. Les gars, critique acceptée. Cette pièce ne représente pas la qualité finale et nous aurons une mise à jour pour vous. Une partie de la qualité de la texture a été emportée par l'éclairage de la scène sombre. S'il vous plaît, faites passer le mot. En gros, il nous dit quoi Il nous dit que là, la scène, elle est très sombre. Pour ça, on l'a vu. Et que le fait que ce soit mal éclairé, ça n'a pas chargé en gros la texture du visage et qu'il y aura une mise à jour pour améliorer ça. Alors, c'est très bien, mon cher Eugène, c'est très bien. Sauf que bah, vous avez quand même eu le temps entre le moment où vous avez produit ce trailer et la sortie pour vous rendre compte qu'il y avait un problème. Sinon même, on s'en rend compte, vous êtes capable de vous en rendre compte. Et si vous vous en rendez compte, bah, vous devez corriger ça avant de sortir le trailer. Parce que sinon, c'est trop facile et vous faites un petit peu le syndrome e-football qui nous a sorti cet été un trailer dégueulasse, plein de bugs pour au final nous dire "Non mais vous inquiétez pas, c'est pas le jeu final." Bon, une fois que le jeu final était sorti, ils avaient raison. Ça n'avait rien à voir avec le trailer, c'était encore pire. Donc là, j'espère que ce sera pas le cas. En tout cas, voilà, premier truc qui nous fait dire "Ah, attention, on va quand même surveiller ça parce que un jeu de foot qui a un très bon gameplay, qui a des graphismes comme ça, dessins animés un peu moches. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je me dis que les plus jeunes, ça va peut-être les déranger surtout par rapport à eFootball et à FIFA qui, eux, graphiquement, ils sont quand même plutôt beaux, plutôt très beaux, surtout au niveau des visages. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez déjà de l'annonce de Lukaku, de la rumeur de Cristiano Ronaldo, de la petite animation de Lukaku que moi, je trouve très bonne. Bref, de toutes ces news sur eFootball, aujourd'hui, vous avez été gâtés. En tout cas, vivement le 27 pour être en live en même temps que pour décortir. Ticket en direct, ce qu'ils vont nous montrer. C'était Luthor, je vous fais de gros bisous. Ciao les mecs!